Et salut tout le monde On se retrouve aujourd'hui sur une découverte qui s'appelle Aluna Sentinel of the Shard, un RPG action en vue isométrique sorti le 26 mai 2021 sur PC au prix de 16,79€ hors promo sur Steam. Actuellement, vous avez des promos donc il est en promo à l'heure où je tourne, il est. on est le 3 juillet 2021. Il est en promo, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, il est vraiment très très bien. Il est édité par DigiArt Interactive, développé par Impulsion Interactive et DigiArt Interactive. Alors qu'est-ce que c'est que Sentinel of the Shard On nous propose donc d'incarner la fille d'une déesse Inka Pachamama et d'un conquistador à la recherche des morceaux du cœur de sa mère pour repousser le mal qui plane au-dessus de la Colombie du 15 siècle au pays des Incas. On joue euh, un contrôle classique de hack and slash, point and click si vous préférez, pour se déplacer, mais pas que, il y aura les roulades, il y aura les esquives, il y aura pas mal de choses, on va avoir des combats euh, actifs, des combats passifs, on va avoir énormément de choses à faire. Nous devrons gagner de l'expérience afin de gagner des points à chaque level up pour les placer dans trois arbres de compétences, celui du combat de mêlée, de distance et de magie qui vont nous donner des compétences actives, mais aussi des compétences passives. Le jeu n'est pas encore en français, il est seulement en anglais, euh, mais comme nous allons le voir, les quêtes qu'on nous donne sont assez simples à comprendre, donc pas besoin de parler anglais couramment, ne vous inquiétez pas pour jouer à ce jeu, mais trêve de blabla, découvrons ce jeu dont les développeurs m'ont gentiment offert la clé, merci beaucoup à eux pour cela, et on est parti pour la rencontre d'Aluna. Vous avez trois 3, 4 niveaux de difficulté l'histoire en story mode d'accord ce qui peut être très intéressant et moi personnellement c'est là dessus que je vais partir ce que j'ai vu sur Youtube c'est que beaucoup partent en jeu normal euh, moi j'aime bien explorer d'abord le story mode euh, où on va se focus plus sur l'histoire euh, au delà des équipements, des skills, des stats et euh, on a nos chances réduites avec ce mode-là d'obtenir euh, des loots légendaires. En mode facile, euh, comme tous les RPG, ça réduit simplement vos chances aussi d'obtenir de, des loots légendaires. En mode normal, c'est un mode de challenge au niveau combat qui va euh, vous demander de vous équiper euh, des meilleurs items euh, que vous allez trouver ou pouvoir crafter via les forgerons, etc., et le mode art, bien sûr, euh, challenge au niveau des combats pour tous ceux qui sont vétérans en jeu RPG, qui, qui tattent du terrain, on dira. Euh, vous, vous pourrez trouver euh, du craft, mais aussi optimiser les équipements, les vos stats. Euh, vous aurez différents combos successifs. Euh, vous aurez beaucoup plus d'XP que dans les autres modes. Euh, et euh, vous aurez des loots euh, d'or. Dans ce mode, partir sur le story mode. Comme ça, on par... ça vous présentera un petit peu plus l'histoire. Vu que sur les. On n'est pas très nombreux, mais les, les, les youtubeurs qui l'ont présenté sont tous partis sur un mode normal. Donc, si vous voulez voir vraiment ce qu'est le mode normal, je vous invite à aller voir sur YouTube. En, en tapant le nom du jeu, vous allez trouver assez facilement. Donc, on va partir sur le story mode. Ok. Tales old gods et mythes ont été told for centuries. Sous. Athena, Poseidon to name a few, and how their lust for humankind spawned demigods like Achilles, Helen of Troy, and Hercules. But one story has yet to be told. The story of the Goddess of Earth, Pachamama, and the journey of our unsuspecting child. I always knew I was different. I had compassion for people in shackles and anger for those who held the keys as a child i knew normal people didn't possess superpowers but i was no witch and i would not suffer their fate my birth mother The earth goddess Pachamama was summoned from the heavens to have her power stolen. My father, a Spanish conquistador, saved her. In return, Pachamama showed what she is capable of power, protection, and love. After my birth, the dark forces sought her powers, sent a meteor to kill me. Pasha Mama sacrificed her body, fusing it with the meteor and destroying it. It exploded, pieces scattering throughout Earth. Her shards are all that remain. Her shards and her daughter. The fragment containing my mother's heart is the source of my strength. I am its protection, the vessel, the weapon and I will stop all who seek it. I am Aluna. Pashamama, mother, I'm here, appear before me. Aluna, my child, something is wrong. I sense an evil growing in the jungle. Les animaux en gros avec nature. Donc, pour vous, pour vous traduire vite fait, je vous l'ai expliqué un petit peu dans la description. Mais euh, au niveau de la, de, de la cinématique que vous avez vu au début, la chose que j'ai oublié de vous, oublier, pardon, de vous pré préciser, c'est que le jeu est tiré d'une BD, d'accord, et qu'il qu a vraiment été réalisé par un vrai Inca du XVIe siècle. Donc, euh, voilà, l'idée est partie de quelqu'un vraiment qui connaissait euh, ce milieu-là et qui en faisait partie, euh, et qui connaissait toute la mythologie Inca à ce moment-là. Donc, vous avez pu voir dans le dans le dans dans la cinématique d'intro, donc euh, Pachamama, ici, notre mère, est une déesse. Pourquoi Parce que, euh, tout simplement, à partir du moment où elle a eu Aluna, donc nous, dans le jeu... Euh, les forces obscures ont commencé à revenir et euh, avaient envoyé une météorite afin de détruire Aluna la fille de Pachamama. Pour protéger sa fille Pachamama a donc euh, foncé comme vous l'avez vu vers la météorite s'est fusionné avec elle l'a fait exploser mais ça a entraîné sa mort et son cœur s'est brisé en milliers de morceaux et ce sont ces morceaux là qu'on va devoir Retrouver les morceaux du cœur de notre mère Pachamama, mais aussi c'est ce qui va nous servir, nous, à euh, augmenter notre pouvoir, nos compétences, etc. Donc là, Pachamama, donc Aluna, vous la voyez ici en bas à gauche, ici vous avez la déesse Pachamama. Euh, Aluna a demandé à sa mère de lui apparaître et Aluna, lui, euh, à Pachamama, pardon, lui dit « Aluna, mon enfant, il y a quelque chose qui ne va pas bien ». Euh, je sens qu'il y a le, le démon euh, qui est euh, revenu dans la jungle. Euh, les animaux euh, sont corrompus par cette force. Ils, euh, ils, ne sont, ils ne sont plus en harmonie avec les ordres de la nature. Alors, quelles sont les sources de cette corruption Est-ce que je dois la combattre alors, elle explique tout simplement que, bah, ce que je vous disais, les, euh, les morceaux de son corps ont été dispersés euh, et que, pour, pour, que pour, pour que les pouvoirs soient restaurés, euh, euh, elle doit pouvoir euh, localiser la source e euh, deux où, où, où est situé le mal quoi I'll do as you ask But first I need to know <gasps> El mono se robó mi piedra <gasps> That monkey stole the shard Be careful Luna without the magic shard you are vulnerable Alors fais attention à Luna sans la magie de la de... sans la magie que notre mère nous a donnée, nous sommes vulnérable. ok donc là en gros on a reçu une quête donc j'en je profitais pour vous montrer un petit peu avec Q on peut se soigner ici on a notre vie 250 sur 250 ici l'énergie la stamina si vous préférez ici Q pour prendre une potion ici la première attaque et l'attaque euh, dite secondaire mais puissante ici comme euh, nous avons la minima et quand je vous disais qu'il n'était pas compliqué de comprendre, ici, vous avez vos objectifs, entrer dans la jungle. Mais si vous ne parlez pas anglais, à la limite, voyez ici, sur la petite boussole, vous avez une flèche verte qui vous dit dans quelle direction aller. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il vous suffit de suivre la flèche verte pour réaliser les quêtes. Mais c'est tellement bien fait que vous comprenez l'histoire sans avoir besoin de parler anglais. D'accord Donc, ici, donc, vos quêtes. Ici votre mini map, ici nous avons les caractères, donc ici nous avons les objets qui sont équipés, pour l'instant nous avons que notre potion. Ici nous avons les trois arbres euh, dont je vous ai parlé, donc ici les points de skill que l'on va pouvoir mettre en fonction des level up qu'on va faire. On va level up comment En tuant, bah, évidemment vous, vous doutez bien des animaux qui sont corrompus ou des êtres humains corrompus. Et on, on assignera des points ici, soit en corps à corps, soit en distant, soit en magique. D'accord Là, c'est vous qui verrez où vous voulez mettre vos points. Ici, vous avez votre journal de quête avec votre quête active et vos quêtes que vous avez complétées. Donc là, tout simplement, ça, ça récapépète, comme on dit chez moi, ça récapépète ce que vient de dire Pachamama. Euh, par la méditation avec Pachamama, euh, nous avons été interrompus par un singe qui m'a attaqué et m'a volé mon, euh, comment je pourrais dire, euh, son, collier, euh, son collier précieux, son collier de magie. Euh, le, le, ce collier contient, oh, c'est pas vraiment un collier, ce serait plutôt, euh, comment je pourrais dire ça, euh, pas une fiole, mais plutôt... Euh, bah, je trouverai le mot plus tard. Euh, donc euh, ce que le singe a volé contient la magie euh, que lui a donné Pachamama Le singe s'est échappé dans la jungle, je dois le pourchasser et récupérer euh, donc, ben, ce fameux objet qui me permet effectivement de pouvoir avoir la magie de ma mère N'oubliez pas qu'elle a dit que euh, nous sommes vulnérables, n'est-ce pas, euh, sans notre magie donc là, ça va être du combat corps à corps plus que magique pour le moment. Tant qu'on n'aura pas récupéré notre amulette, ça y est, j'ai retrouvé le mot, c'est amulette. Donc ici, on peut voir que la map, on va l'ouvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans le jeu. Ici, vous voyez, vous avez le monde complet. C'est relativement grand, je trouve. Je trouve que c'est une grande map. Euh, je ne suis pas allé très très loin dans le jeu. Je les teste un petit peu pour me familiariser avec avant de vous le présenter. Mais je ne sais pas si on va pouvoir aller partout euh, dans le jeu. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que c'est grand. Voilà. Donc pour le moment, on va se concentrer là-dessus. Donc il faut qu'on retrouve notre singe. Donc ce que je vous disais, voilà. Si vous préférez pas un clic, c'est ce qui se passe. Donc vous cliquez simplement à l'endroit où vous voulez aller. Ici, vous voyez, avec, la deuxième, euh, avec le clic gauche, j'avance. Et avec le, le clic droit, j'ai euh, mon pouvoir euh, de magie façon de parler, puisque pour l'instant, on est un petit peu faible au niveau de la magie. Alors, on a aussi des objets à trouver, il y a plein de choses à faire. Donc, pour l'instant, on va se diriger... Alors, on se voit sur la map, on est le petit point vert. Hein. Donc, on va se diriger vers la jungle. La caméra n'est pas trop pénible dans ce jeu. Euh... Vous allez voir, c'est pas... C'est vraiment pas... Euh... Désagréable à jouer, c'est assez prenant. Même si c'est en anglais, pour une fois, on va dire que c'est pas, pas mal. Enfin, moi, je le trouve pas mal. Je Vous me direz en retour ce que vous en pensez. Donc là, euh, elle vient d'expliquer qu'il fait nuit, hein donc c'est noir la jungle. Donc elle s'est équipée d'elle-même d'une torche. Donc on va continuer à avancer. Alors, je vous ai peut-être pas tout montré. J'ai peut-être zappé les skills. Donc ça, je vous l'ai montré, les skills. Ici, votre journal, je l'ai montré. Ici, vous avez la map, je l'ai montré. Ici, vous avez les paramètres avec les options euh, audiographiques, etc. Les, les, les, les touches, vous pouvez rebine et retourner à la ville. Donc pour l'instant, on n'est pas encore. Donc là, vous voyez, je n'ai pas mon euh, énergie à 100%. Donc ici, vous voyez, voilà, on a... Euh, des ennemis, on va dire. Donc on va aller, hop, voyez, il suffit, avec la torche au début, ça va. C'est pas trop compliqué. Mais après, ça se force, vous le verrez, peut-être ou peut-être pas. Alors, on va continuer à avancer. I guess have to bash my way through. Alors, il tourne assez bien. Il est très fluide. Hein, euh... My magic has run out. Ah, oui, on n'a pas beaucoup de magie puisque. I won't hold oh. back. Oh. I was raised by sailors. Oh. Puisque le singe nous a piqué notre uh, oh. puissance, on dira on est un petit peu embêté. Oh. Are you even trying? The shard grows weak. The shard grows weak. Alors ici, vous avez votre niveau et quand vous allez me prendre un niveau, vous allez avoir un point et ce point, vous allez pouvoir ben, le mettre dans les compétences. Alors voyez, il y a des loots euh, à prendre. Il faut faire gaffe, hein. prenez votre temps. Les quêtes ne sont pas non plus euh, chron chronométrées dans le jeu. Donc n'hésitez pas à vous balader pour monter votre niveau. Afin Ces de are monstres, c'est nous baladez-vous même ouais. si vous n'allez pas dans le bon sens, vous voyez tous les points rouges ce sont vos ennemis plus vous allez en tuer, plus vous allez monter votre niveau, évidemment hein, comme dans tous les jeux et euh, si vous voulez monter votre niveau, bah, il faut tuer du mob quoi, voilà mais en tout cas il est très très agréable, je vous le confirme je vous le redis, re-redis et re-redis alors ici nous avons les singes, rappelez-vous ce que nous en avons notre mère fin, les animaux ne se comportent plus du tout normalement du fait que euh, nous ayons euh, bah, cette espèce de démon qui a repris possession de, bah, de l'île en fait. Donc, euh, je vais traîner un petit peu ici pour essayer de tuer un maximum de, de mobs pour monter en niveau. Et les éliminer de un petit peu de la map par contre je ne sais pas euh, j'ai pas bien vu s'ils repopé ou pas je pense pas mais c'est à vérifier donc là on a plus d'ennemis par contre voyez ici ça, voilà, ça nous redonne de la vie et ici ça nous redonne le mana et là on a trouvé un arc Alors, je ne sais plus par contre comment on l'équipe, mais on verra ça après. Pour l'instant, je vais essayer de vous faire profiter un petit peu du jeu. Si la dame, elle veut bien. Je suis là, donc il y aurait... Alors, excusez-moi, il fait très, très chaud. Vous vous en doutez. Et, euh... Alors, Un coup, on a froid, un coup, on a chaud. Tout va bien. Mais, euh donc j'ai la fenêtre ouverte donc je suis navrée vous allez entendre des avions qui passent vu que les gens partent en vacances ou alors des, des, des, des, des petits jeunes qui font des concours de moto en bas donc euh, je suis désolée pour le bruit environnant bienvenue dans la vie réelle de Shirelle quand elle ouvre ses fenêtres alors on va avancer les monkeys sont attacking! Vous hey. oh, voyez on a des coffres ici donc on peut looter Hop. temps de la de, de, de la découverte, peut-être que je vous le ferai en deux trois épisodes, je ne sais pas encore. Je vais être honnête avec vous. Si on a trouvé une arme ici, on a fait le ménage. Donc ici, on a du mana. Mais c'est peut-être pas... vu qu'on est full, c'est pas la peine de le prendre. Quand on va en avoir ah ben elle le prend quand même, Donc, euh, parce que je me dis euh, quand on, a, on va en avoir besoin, alors ici on a pris, euh, est-ce que là il y a autre chose, euh, là on a tout, euh... en plus je trouve que la musique est super sympa, je trouve que la musique est importante dans un jeu, euh... et là franchement je la trouve sympa. On va, quand on arrivera dans les villages etc, vous verrez les musiques inca euh, sont à l'ordre du jour. Come back with my Reviens ici avec mon collier sang, je, je peux pas aller là. Il va bien avoir un chemin pour aller euh, ici, mais j'ai pas l'impression que je puisse y aller. Alors on va tuer ça. Yeah. Je vais éviter hein, de, de trop utiliser la magie pour le moment. Hein. Vous voyez, prendre pas trop de dégâts. C'est vraiment la, la, la, la toute première map du jeu, on dira. Hein. Premier endroit du jeu. Donc c'est pas la peine d'utiliser trop la magie au départ. Puisque tant qu'on n'a pas retrouvé notre foyer, euh, on est un petit peu vulnérable. Alors évidemment, plus on va avancer, vous, vous doutez bien, plus ça va être compliqué. Pourquoi Parce que ben, les, mo les, les mobs vont être de plus en plus durs et de plus en plus gros. Et non, ça serait pas marrant. Ici, il y a more. donc On va quand même aller voir, histoire de, de lever la hein. euh, Voilà, c'est surtout ça. Donc, ici, voilà. Et trouver effectivement des objets, on n'est pas euh, c'est pas une je vous le redis, hein, c'est pas parce que vous avez la quête que vous euh, vous speeder, non, pas du tout. Prenez votre temps, explorez, ne vous pas partir à côté, passer à côté d'objets hein, comme à chaque fois, je vous le dis. prenez le temps dans les jeux. D'explorer, de faire le tour, de voir si vous passez pas à côté de choses. Et ben, surtout de lever level up aussi, quoi. C'est quand même le but. hein. là, je utilise un peu plus la magie parce que c'est des gros. Alors, clic gauche, l'attaque simple, la magie, clic droit, je vous le redis. Après, je perds un petit peu de vie quand même. Je ne pas du tout dans le sens de je me dirais, du singe, mais j'essaye de monter mon niveau euh, pour les prochaines euh, les prochaines choses que nous aurons à faire. Don't stand in my way. Pourquoi bah Parce que tout simplement, bah, si je n'ai pas le yeah. niveau par rapport à ceux que je vais euh, affronter, euh, je vais avoir des problèmes. Ok. Vous voyez là que j'aurais besoin d'une gemme un petit peu pour me redonner de la, de la force. Peut-être pas en trouver. Je pars complètement à l'opposé de là où je dois aller. Hein. Je, je suis honnête avec vous. Ce que je n'ai pas fait dans ma partie test, hein, je suis allée voir directement. Euh, Where are you taking my necklace? Je suis allée voir directement l'endroit. Ce C'est pas le moment de faire demi-tour. Tu as tout à fait. Hein. Alors ici, on a un portail voilà, qui va, qui, qui va nous mettre sur la map. Euh, ici. Que je la retrouve. Euh, map. Voilà, nous aurons un téléporteur, c'est-à-dire que ça va nous faciliter la vie si on est sur un autre endroit euh, de la map, qu'il y a un téléporteur. Si vous débloquez les téléporteurs, vous aurez la possibilité de vous TP direct à ces lieux-là plutôt que de refaire tout le trajet à pied. Donc, il est bien de fouiller, vous voyez, parce qu'on a trouvé un téléporteur. On ne trouve rien d'autre ici, peut-être l'argent. Euh, je peux pas aller plus loin, donc là j'ai ouvert complètement sur la gauche, je pense. Euh, voyons voir la map. J'ai ouvert, mais là je pense que ça, ça... Je peux pas. Je pense pas que je puisse passer là. Donc on va avancer vers notre, euh, notre objectif. Bon, ici on a des mobs. C'est ce qui m'intéresse façon à, à bien monter. Là il y a du monde. Je ah, cul, vous pouvez vous soigner. Hein. Alors, elle implore sa mère. Donc on a pris un niveau. Donc on a un point, on le voit ici, plus un, on est passé niveau 2, on est en level up Et on a le pouvoir de notre mère qui s'affiche en vert, qui nous donne plus de puissance ici, Mon cœur est pur un bout de steak dans la main je sais pas trop pourquoi ou un cœur, je ne sais pas c'est un cœur d'animal je ne sais pas pourquoi c'est dans ma main ne me demandez pas je n'en sais rien alors ici on peut se reprendre à... on pourra se reprendre de la vie Vous Vous voyez les niveaux, on les monte, hein, on les passe quand même. Je sais pas si le cœur là lui sert de bouclier. En tout cas. Alors on n'a rien là. On a toujours la force de notre maman qui est avec nous. Dernier ici. This time, you lose. Didn't expect it. Hurry up. Okay. Pour l'instant, voyez, c'est assez fluide, ça se passe bien. Très sympa en tout cas on vient de trouver quand même euh... Ce serait possible d'avoir euh... une pierre ça repop ici ça, ça ça aurait repop euh... non, non Alors, sur les gros j'utilise plutôt le clic droit de la magie mon clic droit faut sur les petits où on les tue assez facilement J'ai pas l'impression qu'on ait des, euh, des petits cristaux de vie. On a tout euh, tué. C'est mort. On a énormément d'ennemis de, de, sur la gauche. Ici on a un coffre. là voilà ce qu'elle va venir ouais. hop on a tout pris au coffre hein, mais on n'a pas de j'ai pas vu de, de de pierre de vie si on a tout tué on va remonter donc vers notre objectif il y a du monde Je sais pas si le cœur nous euh, sert de bouclier, hein. I won't hold back. Ce serait bien quand même qu'on trouve une potion. Yeah. Ou alors on en prend une, euh, voilà faire comme ça plutôt Chut. In the Don't stand in my way. <coughs> Donc il de, de, de, de, de, de spammer le clic gauche hein, de la souris, euh, vous bisez et puis... Euh... Alors, on a trouvé, il euh, y a des objets aussi mythiques à trouver dans le jeu. Il hein. faut pas hésiter à les prendre. Ici, on est bloqué, il n'y a plus rien. Là. Allez Si vous me voulez, c'est maintenant provocatrice un petit peu. Ouh, il y a beaucoup de cheetahs là. Hop, hein. on va s'attaquer au lot. Don't make me magique. My magique power is weak. My aim is true. Sometimes I splash myself. Ah, ils sont pas contents. Je peux faire ça tous les jours. Alors nous on est aidé par notre la puissance de notre mère, mais les animaux eux sont aidés, aidés par la puissance du diable. Donc c'est pas cool tout ça. Il y a quand même une, une très très belle histoire derrière, derrière ce jeu. Alors, vous savez, hein, j'aime le médiéval, j'aime euh, tout ce qui est euh, RPG, etc. L'histoire le, les, les, euh, des Incas et tout ça est très intéressante aussi de dormir moins bête et à nouveau de se cultiver un petit peu aussi. necklace belongs to me. Alors on a trouvé notre singe qui se fout un petit peu de nous. Et il y a toujours notre, notre amulette dans les mains. Alors on va devoir combattre la bête. Alors le gros, il nous envoie, pour l'instant c'est un gros, un gros, un gros, un gros. On en haut, et par moment quand je le touche vous voyez, il il m'envoie des petits là les petits, on évite d'utiliser trop euh, de magie. Oh voilà. Hop. Lui par contre, on va y aller à la magie, histoire à... qu'il part de nos attaques. En... Un... Hop. Allez, hop, il une recolle de petits. Pas très courageux hein, ce gros là. Cacher des... derrière des plus petits que lui, c'est pas beau ça My magic okay. my has run out. the shard is safe. That monster was unnatural. It was not of my creation. Look at the totem. It's a symbol of Nagarik, the dark priest of the Hibaru. He must be seeking out the shards, including the one you wear around your neck. Ok. Donc, en gros, ce qu'on vient de voir par rapport à l'espèce de bande d'annonce, je dirais, ou plutôt euh, cinématique qu'on vient de voir, donc, euh, notre mère nous dit que ce n'est pas elle qui a créé euh, cette espèce d'abomination qu'on vient de vendre. De, de de ventre de battre. Oh là là, ça va pas du tout aujourd'hui. Euh, de battre. Et que euh, si on regarde le totem ici présent, ce serait Namgamik, le, le créateur. C'est un esprit sombre, donc un, un diable. Mais comme elle dit à sa mère, c'est impossible. Il est mort. Euh, oui, mais comme ça explique sa mère, lui est effectivement mort. Mais son âme est revenue. Alors, je ne pense pas qu'on puisse rentrer euh, non, dans la grotte je n'avais pas le test et donc là intervient un autre personnage où on nous dit d'aller lui parler donc on va quand même prendre tout ce qui passe on va prendre ici le loot. il y aura un système aussi où on va pouvoir vendre euh, et acheter des choses donc il y a des choses qui vont nous plaire d'autres on aura un double d'autres qui sont des pour les autres systèmes de jeu, difficultés de jeu qui seront des mythiques, on va dire, comme je vous ai expliqué. Euh, donc on va revendre, on va acheter pour nous, ben, nous équiper. Parce que là, on, est en, on se bat avec une torche, quoi. C'est pas terrible, Donc on va aller parler à Warakusi. Donc vous voyez, on n'est pas, pas loin du niveau 3. Que se passe-t-il J'ai entendu crier. C'est ok, Warakusi, je suis en vie, je suis sauvé. You shouldn't wander out here by yourself. It's foolish. I had no choice. That creature tried to steal the shard of Pachamama. I think that Hivaro may be responsible. That totem, it bears the symbol of Nagar. Alors je n'avais pas le choix, la créature avait volé le cœur, euh, et le, talis contenant le, le talisman contenant le cœur de Pachamama. Euh, je pense que Jivaro est peut-être responsable euh, par rapport au totem. Euh, si on regarde les symboles, euh, cela viendrait de Nagarik. Aluna Pachamama, goddess, il ouais, nous explique euh, oui, que, que donc ce, ce, ce, cette espèce de, euh, de nec, de collier, de, de chassayer, j'ai encore reperdu le mot, euh, nous a été donné à notre naissance par notre mère Pachamama, et que qu'il euh, contient en fait son cœur, donc euh, la nature, la force de la nature est à l'intérieur de ce bah, qu'il y euh, Jivaru, navaring Jivaro, Navarig, tu sûr euh, de tout cela harvest Alors elle a soufflé, hein Voilà, elle a soufflé. Euh, bon, retournons. Nous allons retourner au village. Il y a le festival euh, qui va bientôt commencer. Suis-moi. Donc on va découvrir un petit peu plus avec le village, etc. Donc vous allez voir qu'on ne va pas affronter que des animaux. Euh, et puis on verra après pour une partie 2, pour ne pas faire trop trop long non plus en vidéo. Donc on arrive au village de Taylona si j'ai bien lu, je n'ai pas trop fait attention ce que je vous parlais. Alors si ce que tu dis au niveau de Nagarik et Jivaro est vrai, il va falloir aller voir Kao Nabo, Où je peux le trouver? At the au niveau du temple, où se trouvent les euh, les guerriers? Euh, ils ils, la... ils sont en train de s'entraîner en fait pour les danses de la cérémonie de la guerre. Peut-être euh, tu pourras te joindre à eux. You know I don't dance. Tu sais que je ne sais pas danser. Ok. C'est pas grave, on ne sait pas danser. On fera autre chose. Hein. Alors, on doit aller parler à ah, Kaonabo. Vous voyez, ça s'affiche là-haut. Vous voyez ici, hop. La petite lâche verte. Il suffit de suivre. Là, ici, ce n'est pas la peine, je pense, pas euh, de se balader. De toute façon, on va avoir l'occasion de s'y balader. Croyez-moi. The mountain mist always relaxes me. Alors elle dit quand tu montagne les ça la relaxe tout le temps. Je veux bien la croire. Je regarde juste s'il n'y a pas des, voyez, des coffres, des choses comme ça. Donc, apparemment non. Donc, de toute façon, on sera amené, euh, va être amené à bouger du village. My yamas, an breed. <rire> That It spit at me. Donc, ici, c'est le vendeur de lamas. On va lui parler. I les conquistadors hein, sont intéressés par l'argent, euh, par l'or. Mais dans ton village, il y a beaucoup plus à offrir. Ici, on a un autre villageois. Ici, qu'est-ce qu'on a un villageois Aluna, qu'est-ce qu que tu as de beau à me raconter sur tes dernières aventures J'en ai une ou deux pour toi. You always find the most interesting items. Tu trouves toujours des items intéressants. I'll buy anything you want to sell. Alors, j'ai euh, une sélection d'armes, d'armures et d'équipements. Euh, Veux-tu les voir Serais-tu intéressé euh, Sinon, je peux te crafter quelque chose de spécial. de spécial Ouais, alors regardons ce qu'il a. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi Voilà, vous voyez, j'ai plein de trucs là. Bye pack. Hein. Okay. donc ça c'est tout ce que j'ai tout ce que j'ai looté sur le trajet donc vous voyez ici euh, nous on est niveau 2 bientôt niveau 3 euh, nous avons ici des caractéristiques par level par exemple l'anneau là que j'ai trouvé euh, d'énergie c'est un niveau 3 donc je ne pourrais pas le mettre euh, sur mon personnage puisque je suis que niveau 2 alors après, on peut se protéger. Mais là, il va falloir que je regarde exactement ce euh, ce que, ce, comment je peux accéder à ça. Parce que c'est pas vraiment très clair. Si je vais là, on me dit euh, le clic gauche pour acheter. Euh, et on peut appuyer sur CTRL pour comparer avec ce qu'on porte apparemment. Non, oui, c'est ça. Donc si je vais là... Alors, vital, euh, ornement vital, nanana, magique armure. Donc, si on appuie sur CTRL TRL, euh, ici, ça vous affiche donc, ce que vous avez sélectionné là. Et vous pouvez faire une comparaison à ce que vous portez. Donc, celui-là, apparemment, euh, là, j'ai un, un niveau d'armure euh, sur moi qui est de niveau 2, donc qui est beaucoup plus puissant. Donc, ça, on peut le vendre. C'est pas la peine de le garder, mais on peut comparer avant de vendre. C'est assez sympa, ça. Parce que des fois... Euh... Alors si on compare ici, donc c'est un niveau 1, et puis par contre euh, alors sur la gauche c'est ce qu'on a trouvé, sur la droite c'est ce qu'on porte. Alors c'est un niveau 1. Au niveau des do, des, do, des dommages qu'on du range des dommages, il est quand même plus puissant que celui qu'on a trouvé. Au niveau, alors on a un bonus d'expérience de 1,4, un bonus d'argent de 1% et euh, 0,5 de vie. Et là, ouais celui-là, par contre, il nous met moins euh, 0,3% de défense hein, par rapport à ce qu'on a. Ici, c'est au niveau de, de la distance euh, de défense qui nous enlève euh, moins 2,7. Mais je pense qu'il est quand même plus puissant, hein, donc... Euh, puis sur C. Euh... Ah voilà, j'ai une torche. Ça, c'est quoi ah, C'est le cœur enchanté. Ah, non, c'est un cœur. Niveau 1. Alors, euh, clic gauche pour sélectionner l'équipement slot et euh, le clic droit pour le désélectionner. je l'ai mis il me semble ici on a quoi niveau 1 niveau 2 je suis en train de regarder en même temps Il me semblait qu'on avait trouvé des armes. C'est passé où ça Équipède On avait trouvé des armes, hein. où, trouvé des armes hein, pourtant Oui, bon, voilà. Alors, bon, on va peut-être. Euh... Je sais pas, je suis plus corps à corps, moi. Mais on a des armes niveau 1. Va se mettre ça ou l'arc l'arc il fait, fait -il plus de dégâts que lui level 1 damage 45 damage 30 42 attaque 125 25 euh... il a l'air plus puissant l'arc que le 45 1 30 42 mm. Mm -mm équiper ça peut-être mais je sais pas si j'ai des flèches et tout le reste vous voyez quand j'ai mis ça si je mets ça alors on me dit que ça est plus haut voyez à tous les niveaux que celui ci si je mets ça tout le reste est beaucoup plus bas c'est quoi ça une masse donc ça fait 46.2 de, de, de, de, de dommage, 31 43 et par rapport à l'arc hein, c'est quand même l'arc qui reste quand même hein, mais j'ai moins 20 de défense hein, quand même avec l'arc hein. l'arc voilà. j'ai moins de défense mais il plus puissant à tous les autres niveaux voilà. si je mets ça voilà voyez lui il me monte juste la défense ok on y arrive on y arrive on y arrive Of and slot. Euh... Ah, bah, ben c'est un truc que je portais à la main. Ouais, le cœur lui servait en fait de. Comment on appelle ça de... de. De. De bouclier. Oh, c'est original. C'est original. Expérience, euh... nana, mêlée, offense. Ok. Après, je ne sais pas. L'arc me donne plus, mais je suis plus bourrin. Moi. je suis plus niveau. Euh... à rentrer dans le temps en fait. Euh, niveau 3, on peut pas l'équiper. On équipe ça. Euh, ça C'est un niveau 1. Pas, je pas, je, je me tâte un petit peu, voyez, pour l'arc parce que je suis un petit peu bourrin moi. donc. Euh... Euh, et tout le reste est plus bas. Alors, au niveau des... Ah, ça. Alors, Ici, au niveau de l'arc, de la défense, ça c'est pour le corps à corps, etc. Là, on le voit, vous voyez, corps à corps, corps à corps. Ici, par contre, c'est plus pour ceux qui sont à distance. On va mettre ceux-là. J'ai équipé quoi, en fait, du coup L'arc hmm. Je sais pas. Je sais pas. Donc au niveau des skills, est-ce qu'on a On a un point. Alors, soit on peut, euh, vu qu'on est là plus avec l'arc, euh, il va falloir qu'on mette des points ici. Là, c'est, je vous rappelle, corps à corps, distant, magie. Euh, power attack the target, un dommage. Alors, soit on peut une orbe qui euh, tue les ennemis. Et qui en même temps euh, les étrangle. Ok. Je vais attendre un, un peu pour, pour, pour mettre des points. Je pense que c'est le mieux. On va voir. Euh, J'ai pas de de, de j'avais pas trouvé des tenues non plus. C'est un peu bizarre. Il me semblait que j'avais trouvé beaucoup plus de tenues que ça. Mais. Euh, C'était TRL pour comparer avec l'autre. Mais là, hop. Alors, I Alors, si je want. dis de me crafter quelque chose de spécial, faut que je paye. Donc, on a 358 pièces. Ou alors, on peut modifier. make euh... on va déjà lui vendre peut-être ce qui nous sert pas hein, les niveaux 1 là qu'on se sert pas alors ici il me faut un weapon slot hein, on va mettre ça voilà il a l'air ouais tout a l'air plus bas en fait et là qui est niveau 1 On regardez ça hop hein donc là, on a une armade de main, par contre. Hein. Sinon, on fera avec notre bouclier. Bon. Alors, euh, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour cette partie. Hein. Je pense que ça peut être mal de, pas mal de le faire en trois parties. Je sais pas si... si, si euh... Moi, je le trouve très, très prenant, en tout cas. Je le trouve très agréable à jouer. C'est coloré. C'est... Euh, voilà, il faut fou, fou, fouiner, ce que j'aime, en fait. Après, bon oui, vous pouvez vous dire, ah ben ouais, mais bon, ça reste un point and click, machin truc. Ouais, mais il n'y a pas que ça non plus. Faut pas croire, il n'y a pas que ça. Il y a énormément de choses à faire. Il y, y a une grosse carte, il y a beaucoup de potentiel. Donc on verra ça dans une partie 2. Je ne sais pas exactement quand c'est que je vous la ferai. Donc j'attends vos retours par rapport à cela. Est-ce que je peux save? Si je save, je quitte auto. Donc, je serre de après vous avoir laissé. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est ben, vous, vous abonner à la chaîne, un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous le trouvez sympa. Alors ne me parlez pas de l'anglais machin ouais mais c'est un genre d'anglais on comprend pas vous avez vu c'est quand même relativement bien fait même si vous parlez pas anglais euh, vous comprenez quand même l'histoire vous avez cette espèce de cinématique à chaque fois euh, style bd parce que je vous le rappelle c'est tiré d'une bd euh, donc euh, ils ont gardé cette âme euh, du créateur et euh, donc euh, après, il suffit tout simplement de vous déplacer là. Effectivement, après, c'est un petit peu complexe, mais on l'a vu ensemble là, comment s'équiper, quoi mettre, on peut être distant, on peut être magique, on peut être mêlé. Euh, voilà, il y a énormément de capacités. On a des personnages qui nous suivent, on a des objectifs, on a des quêtes. Et franchement, moi, je le trouve très sympa. Sur ce, j'attends vos retours avec impatience. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour la suite des Let's Play et peut-être la suite... Euh Partie 2 de Aluna. Voilà, bisous, bye bye.